encore une vidéo sur l'or et oui c'est une nouvelle vidéo sur l'or que je vous présente aujourd'hui alors pourquoi tant d'intérêt pour ce sujet de ma part depuis quelques mois Eh bien si vous suivez mes vidéos régulièrement euh, vous avez dû comprendre que pour moi le sujet central depuis au moins le début de l'année c'est la question de la détérioration de la destruction progressive de nos monnaies de nos grandes monnaies que ce soit le, le dollar l'euro euh, le yen par, par les planches à billets et que face à cette destruction, on aurait la réponse centrale à la situation monétaire et financière qui en découle. Alors je vous renvoie pour mémoire à trois de mes vidéos sur ce sujet, trois parmi, parmi bien d'autres, euh, une qui s'appelait l'or à 3000 euros ou le chaos, une autre qui s'appelait euh, je crois 1300 milliards pour les banques, euh, mais ça ne suffit pas, ou euh, toujours, plus, voilà, toujours, plus pour les, toujours plus pour les banques, mais c'est jamais assez, et une autre un peu plus ancienne qui s'appelait « finance trois, trois choses à faire immédiatement ». C'est cette préoccupation centrale qui est à l'origine du travail que je fais depuis maintenant plusieurs semaines pour vous sortir une formation dans les, dans, dans les prochains jours, à la fin de la première semaine de septembre, euh, sur... Euh, comment protéger son patrimoine et son foyer en sachant acheter l'or lorsqu'il convient c'est également cette préoccupation qui est à l'origine de toutes ces vidéos euh, que je viens de vous, de vous citer y compris celle d'aujourd'hui Bonjour c'est Pierre Maumont. les vacances sont terminées mais je vous retrouve avec plaisir pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je partage avec vous ma préoccupation de ne pas faire l'erreur fatale du Titanic dans le stockage de notre or alors vous allez, dans les minutes qui suivent comprendre quelle a été l'erreur fatale du Titanic que nous ne devons surtout pas faire. Et bien, si vous découvrez cette chaîne aujourd'hui, d'abord soyez les bienvenus parmi nous et pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur ce sujet de l'or, car je n'en ai pas fini avec le sujet de l'or, malheureusement il y a de plus en plus de matière à faire des vidéos là-dessus et d'une manière plus générale sur les sujets du patrimoine, de la finance et de l'économie qui sont euh, la, la trame habituelle de, de, de ma chaîne, eh bien le plus simple c'est de vous abonner. Pour ça vous pouvez le faire en cliquant, euh, enfin en passant votre souris sur l'icône vert et bleu en bas à droite qui fera apparaître la cloche d'abonnement ou en cliquant sur le plus PLUS et quelques centimètres sous la vidéo qui vous fait apparaître le menu déroulant d'abonnement direct à la chaîne. Alors quel est le raisonnement sur lequel repose cette vidéo La trame est la suivante, on part d'une constatation sur laquelle vous serez certainement d'accord, c'est que acheter de l'or... Acheter de l'or est une réponse à un besoin de sécurisation patrimoniale et du foyer fondamental qui fait référence à des situations exceptionnelles qui se caractérisent par une mise en danger exceptionnel de notre patrimoine éventuellement de la sécurité de notre foyer. Pour cet investissement ou cette épargne, appelons ça comme on voudra, pour faire quelque chose de cohérent, il faut avoir la même approche que pour tous les investissements et tous les épargnes, c'est-à-dire se poser un certain nombre de questions préalables. Dans une vidéo qui n'est pas très ancienne, je crois qu qu'il doit avoir cinq ou six semaines, euh, qui, euh, enfin, que j'avais intitulé euh, « Les cinq questions nécessaires à se poser pour investir dans l'or ou quelque chose comme ça ». Ou quelque chose comme ça, je, euh, je présentais les cinq questions qui, à mon sens, sont les plus importantes, tout en précisant. Quelles ne sont pas les seules Alors ces questions, je les rappelle, c'est d'abord, quel est l'objectif de mon investissement dans l'or Par objectif, j'entends l'objectif précis. À partir de là, qu'est-ce que je vais allouer comme ressource à cet investissement euh, Où je vais, vais l'acheter C'est-à-dire, quel type de, de revendeur je vais l'acheter Quel type d'or je vais acheter Car il y a, vous le savez, plusieurs types d'or, il y a des pièces, il y a des lingots, etc. Et puis, il y a une autre question qui est celle du stockage, autrement dit, où je vais le sto stocker, par qui je vais le passer pour le stocker, si éventuellement je sous-traite ce stockage à des prestataires. Et cette question, même si je l'ai mis parmi les cinq questions essentielles, euh, parce que pour moi elle est essentielle, je sais, et pour ça je me base sur les échanges que j'ai avec vous à travers vos commentaires, ou à travers les, les mails que vous m'envoyez directement, ou à travers les discussions que j'ai en, en coaching, euh, eh bien, je m'aperçois que, la question du stockage n'est pas suffisamment prise en, en compte dans son, dans son importance essentielle par beaucoup de gens. Alors, pourquoi le stockage est une question essentielle et donc la réponse qui sera apportée est essentielle dans une stratégie de protection par l'or Eh bien, il faut en revenir au fondamental, c'est que l'or en quelque sorte c'est la ligne de défense ultime pour notre sécurité patrimoniale et du foyer et qu'à partir de là il faut que cette ligne soit absolument invulnérable autrement elle est fictive. Et ligne de défense invulnérable en ce qui concerne le stockage, ça veut simplement dire qu'il faut que le stockage soit sûr à 100%. Et c'est là que je vais vous parler du Titanic. Le Titanic, bon, tout le monde connaît l'histoire du Titanic euh, y compris ceux qui ne s'intéressent pas du tout à ce qu'a pu se passer dans un, dans un passé qui remonte au début du XXe siècle, grâce à, grâce à ce, ce, ce film, je crois que c'était James Cameron, sauf erreur, euh, avec l'histoire d'amour entre Jack et Rose, et puis euh, le drame de ce, de ce bateau splendide qui sombre, emportant avec lui 1500 euh, personnes au fond de, de l'océan Atlantique Nord. Alors ce qu'il y a, outre, outre l'aspect dramatique mis en avant par l'histoire d'amour, ce qu'il y a de, de poignant dans cette histoire, c'est que le Titanic, quand il a été conçu, euh, était un bateau qui se voulait insubmersible. Alors certains pourront dire, oui, voilà, l'orgueil démesuré des, des hommes, châtiment divin, etc. Non. Euh, en réalité, euh, le bateau a sombré parce qu'il y a eu une erreur qui a été faite, probablement par excès de confiance c'est que les dispositions qui devaient empêcher ce bateau de sombrer n'ont pas été respectées. Quelle était la disposition fondamentale dans la conception du bateau qui, qui, qui faisait de lui un bateau insubmersible C'est que la, la coque, en tout cas dans les, les sous-bassements de la coque, euh, la coque était cloisonnée en comportement, ce qui fait qu'en cas de voie d'eau, où que ce soit dans la coque, eh bien, le compartiment qui correspondait à la voie d'eau se remplissait d'eau, et puis ça s'arrêtait là, puisque les, les, le reste des parois de ce compartiment euh, faisait évidemment obstacle à la diffusion de l'eau dans les autres compartiments, et donc le bateau ne pouvait pas couler. Donc dans l'esprit des concepteurs du bateau, le fait qu'il y ait ces cloisons rendait le, le bateau insubmersible. Malheureusement, pour des raisons que je ne connais pas, probablement des raisons budgétaires, euh, les, les cloisons qui devaient bien sûr relier, sans aucune rupture, le bas au haut du compartiment, eh bien les cloisons n'allaient pas jusqu'en haut, elles montaient je crois jusqu'à à peu près 80% de la, de la hauteur des, des parois concernées, ce qui fait que eh bien, le, le système de cloisonnement était purement illusoire. Donc sur le papier, quand on n'approfondissait pas les choses, le bateau était cloisonné, il ne pouvait pas couler, en réalité, dans la pratique, le système de coisonnement n'était pas achevé, et donc c'est comme s'il n'existait pas. Et effectivement, quand le bateau a heurté l'iceberg, que sa coque s'est déchirée en, en de multiples endroits euh, contre les, les arêtes les arêtes de glace, eh bien l'eau a envahi le compartiment en question, elle est montée, elle a continué à monter, et puis à un moment donné elle est passée par-dessus, euh, la limite euh, du, de la cloison, puisque la cloison était partielle, elle a inondé le comportement suivant, et puis petit à petit, c'est passé dans le troisième compartiment, etc., jusqu'au moment où le poids d'eau dans le bateau a été plus important que la poussée d'Archimède, bonjour les, les scientifiques, et le bateau a sombré. Pire, avec euh, mon histoire de cloison étanche euh, non, euh, euh, non achevée, c'est que pour la sécurité de notre or, pour notre or en stockage, l'équivalent des cloisons étanches de Titanic, c'est que l'or soit stocké dans un endroit où il ne peut rien lui arriver, et en particulier où il ne peut pas être saisi dans le cas d'une confiscation, par exemple, par la puissance publique. Et dans ce cas-là, la seule solution pour que, lorsque vous êtes citoyen d'un pays, la puissance publique, c'est-à-dire l'état de votre pays, ne puisse pas saisir un bien qui vous appartient, c'est que ce bien ne soit pas conservé dans le pays en question, mais soit conservé dans un pays étranger qui, bien sûr, est indépendant de votre, de votre propre pays. Autrement dit, je suis en train de vous parler du stockage, de la conservation de notre or par stockage en coffre à l'étranger, comme on dit, dans une juridiction étrangère, c'est-à-dire sous une loi qui est totalement indépendante de la loi française, puisque nous sommes français, mais si nous étions britanniques, euh, je vous dirais la même chose, sachant que le pays de stockage pourrait être la France. Euh, je ne suis pas en train de vous expliquer que la France euh, en matière de respect du droit de propriété et des libertés, est un pays pire qu'un autre, même s'il si y a beaucoup d'indices et d'événements depuis plusieurs mois et quelques années qui incitent à se poser des questions, euh, toujours est-il que par rapport à ce sujet-là, a priori en tant que simple citoyen, que qu'épargnant, que personne qui cherche à se sécuriser, on ne peut pas faire confiance, les yeux fermés, à, au pays dans lequel on est, même si on aime son pays, ce n'est pas le sujet. Euh, il faut pour ça mettre nos avoirs, en tout cas ceux sur lesquels on compte absolument, à l'abri des actions possibles de ce pays. Enfin, je, je crois lire déjà certains commentaires qui vont me dire « Oui, mais quand même, Pierre, euh, il, faut pas, il faut rester réaliste. La confiscation de l'or, ça tient largement du mythe. D'ailleurs, ça ne s'est produit qu'une fois. Aux États-Unis, à l'époque de Roosevelt, qui effectivement, le gouvernement américain avait raflé l'or, et j'en ai, ai parlé, certains m'ont dit « Oui, mais ce n'était pas, pas vraiment une confiscation. En réalité, les citoyens américains ont été sommés de venir rapporter leur or euh, à, la banque, à la banque centrale, enfin, euh, à la banque centrale ou à Fordox, me semble-t-il, enfin, là où l'or est, est stocké, et l'État leur a racheté. Oui, l'État leur a racheté, mais après avoir baissé de manière <rire> autoritaire la, la, la, la, la conversion du prix de l'or en dollars. Donc ça s'appelle une, spo, une spoliation avec, euh, avec un, petit, euh, un petit lot de, de consolation, et puis une fois que ça a été fait, eh bien, euh, après, à partir de là, euh, le, le, le, le niveau de l'or a remonté, euh, ce qui fait que ben, les gens n'arrêtaient pas de le racheter. Euh, donc il y a bien eu une, une, une confiscation de l'or par l'État américain euh, il, y a, euh, il y a 90 ans à peu près. Il y a eu dans l'histoire de France des, des, des épisodes comparables et, et ces genre d'épisodes a eu lieu dans d'autres pays. Pourquoi Tout simplement, ce n'est pas. Seulement parce que l'or est quelque chose qui a de la valeur, parce qu'on pourrait aussi confisquer les, les, tableaux, les tableaux de maître, euh, confisquer beaucoup de choses. Donc, l'or est susceptible de confiscation parce que l'or est la monnaie ultime. Et c'est bien parce que l'or est la monnaie ultime que lorsque les choses deviennent douteuses pour les monnaies, comme c'est le cas actuellement, que aussi bien les gens informés, c'est-à-dire qu'on les connaissances techniques pour comprendre pourquoi il faut acheter de l'or, que le peuple, de manière générale, et ce n'est pas péjoratif, il ne fait pas allusion à telle ou telle catégorie de la société, je fais allusion à l'ensemble de la population, euh, se précipite sur l'or parce qu'on a tellement l'habitude depuis des siècles et des millénaires que l'or soit la monnaie, la plus grande monnaie qui soit, que quand ça ne va pas, on sait très bien que l'or restera une monnaie même si nos billets de banque ne valent plus rien. Et c'est en particulier pour cette raison qu'en ce moment où les monnaies sont en train de s'effondrer mais collectivement, ce qui passe relativement inaperçu. Euh, la mesure de cet effondrement, je l'ai dit souvent, en réalité c'est l'augmentation des cours de l'or, même si elle se fait de manière, euh, de manière non, non régulière. Mais enfin, on voit bien qu'il y a une tendance de long terme depuis 2000 à l'augmentation des, des cours de l'or. En réalité, l'or ne demande pas, c'est simplement les monnaies qui se cassent à la figure, et toutes les monnaies. Pour refonder une monnaie, jusqu'à présent, on n'a pas trouvé de meilleure solution que d'avoir de l'or quand on est un État. Euh, pour avoir une monnaie qui tienne la route, il faut que d'une manière ou d'une autre, cette monnaie soit liée à l'or. Euh, il n'y a pas d'exemple historique. En gros, il y, a, il y a deux sortes de monnaies. Il y a les monnaies qui sont. Je ne parle pas de, de, de, de, du temps où, où la monnaie était l'or, mais cest à maintenant on ne peut plus faire, on peut plus faire cela, euh, il n'y a plus assez d'or. Euh, enfin, il n'y a pas assez d'or, il n'y en aura jamais assez par rapport à la taille des économies actuelles. Euh, mais euh, depuis longtemps, on a lié. Il y a eu des époques où la valeur de la monnaie était liée à celle de l'or, bon, avec une, une parité qui faisait qu'il euh, eh y avait assez d'or, finalement, pour, pour garantir la, la monnaie, dans, dans les conditions de parité qui étaient, qui étaient prévues. Euh, les autres solutions qu'on a trouvées, ça a toujours été des monnaies virtuelles, ce qu'on appelle des monnaies dettes. Autrement dit, c'est des monnaies fiduciaires où, où euh, la monnaie est toujours la dette. Euh, la, la monnaie est un crédit qu'on a sur un, dé, sur un débiteur. Et le jour où les dettes commencent à s'accumuler parce qu'on fait trop de monnaie, tout ça finit par se casser la figure. C'est ce à quoi on est en train d'assister. Mais quand il faudra remplacer ces monnaies devant par quelque chose, il y a tout lieu de penser que les États voudront détenir le maximum d'or. ou Les banques... Les banques centrales voudront détenir le maximum d'or, ce qui sera la seule façon de refonder des monnaies. Et à ce moment-là, il sera tentant, par des moyens ou par d'autres moyens, de prendre l'or des particuliers, car n'oublions pas que les particuliers détiennent une quantité considérable de l'or sorti de terre, de l'or qui existe aujourd'hui. Et dans, dans, cette, dans cette situation, la seule manière, le, le seul cas de figure qui nous mettra, nous, en tant que particuliers, détenteurs d'or, qu'on en détienne beaucoup, ou un peu, eh bien, le seul cas de figure, ça sera que cet or ne soit pas dans notre pays. Et pour ça, il existe des solutions. Alors, ces solutions, j'en parle de manière approfondie dans la formation que je vais livrer dans, dans quelques jours. Euh, j'explique quelle euh, quelles sont les conditions de la légalité, puisque évidemment euh, détenir de l'or à l'étranger serait quelque chose de purement euh, théorique si c'était illégal, mais c'est légal sous certaines conditions. Et puis, euh, j'explique aussi par quel type de prestataire passer, et j'indique même. Le, les prestataires que je conseille à être personnel, que ce soit en, en tant que professionnel du patrimoine qui travaille sur le sujet de l'or depuis maintenant plusieurs années, ou en tant que simple investisseur euh, qui résout pour lui-même la problématique de la conservation de son or. Pour en savoir plus sur cette formation, vous pouvez accéder à sa présentation par le premier lien sous la vidéo, je pense que le lien doit apparaître sans même, sans, sans même que vous ayez besoin de cliquer sur le plus PLUS majuscule. S'il n'apparaissait pas, eh bien, cliquez sur le plus PLUS majuscule, il apparaîtra en première ou en deuxième, en deuxième position, donc à quelques centimètres sous la vidéo. J'en ai fini pour, pour aujourd'hui. Euh, J'espère que la préoccupation qui est la mienne face à la question, que j'estime cruciale, de la conservation, des conditions de conservation, de stockage de l'or, euh, vous la partagez, ou si vous ne la partagiez pas, que vous commencez, que vous commencez à, la, à la partager. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, levez le pouce. Partagez la vidéo avec le maximum de personnes que vous souhaitez associer à cette information. Commentez. Je sais que les points de vue que j'ai, certains des points de vue que je viens de, de défendre dans cette vidéo vont susciter des échos de la part de personnes qui elles-mêmes ont trouvé d'autres solutions, ben, c'est très bien, puisque le, un des buts principaux de cette chaîne et des vidéos, c'est de susciter des débats, notamment des débats concrets sur les solutions en matière patrimoniale. Euh, mais J'espère que vous serez nombreux à réagir et éventuellement à, inter à interagir en entre vous. Euh, voilà ce que j'avais à vous dire là-dessus. Sur ce, je vous dis à très bientôt.